Alors bonjour à tous, nous sommes le 27 janvier et là je vais vous montrer les trombolinos qui restent. Les graines à se ici. Je vais faire quelques échanges encore cette année pour vous faire découvrir cette courge. Je vous ferai un suivi toute l'année aussi. Je ne sais pas aussi vous, vous souvenez. La Place que ça prend, ça prend environ 6 mètres carrés. Un hein, plan ça, ça court bien, et, et là c'est environ la production, euh, un petit peu plus. Euh, ouais, là, là c'est un pied en fait. Ça fait des beaux spécimens. Et en les ayant ramassé euh, mi-septembre, et eh ben ça se conserve plutôt bien. Alors ce matin, il fait 8 degrés, et comme vous entendez là. Ça pleut. Et derrière moi, là, vous voyez, il y a quelques petits trucs. On va commencer les semis. Je vais vous montrer un peu ce que je vais semer aujourd'hui. Et je vais lancer un petit défi tomate janvier et une tomate au mois de mars, là où je sème d'habitude mon gros paquet de tomates. Et on verra laquelle sera la la plus la plus précoce on est déjà 5 à avoir parié sur celle de mars voilà sur ma table de rempotage et semi. j'ai tout ce que j'ai besoin le terreau de semis c'est important d'avoir de la perlite dans votre terreau de semis parce que ça draine l'eau ce les terreaux de rempotage ils sont trop grossiers le terreau de semis c'est quand même l'idéal une caisse à poisson. Bien sûr, les semences. Alors on va faire les semis. Je vais essayer des choux-fleurs, je vais recommencer en enfer cette année. Ça fait trois ans que j'en fais plus et j'associerai du grec pour les altises. Le défi tomate, je vais le faire avec un pied de marmande. Je vais faire aussi des carottes. C'est peut-être un peu tôt, mais bon, on n'est pas loin de février quand même. C'est des précoces. Et des laitues gottes alors dans un premier temps, il faut mettre le terreau de semis dans le bac à poissons ou votre petite pépinière. C'est vrai que c'est très pratique de la récupérer comme ça. Je vois qu'il y a beaucoup de jardiniers qui font comme moi. Vous pouvez récupérer ça en déchetterie ou au magasin, il les jette C'est vraiment pratique. Après, il faut mettre le terreau de semis. Là, vous voyez les petits trucs blancs, c'est la perlite pour drainer. Faut tasser à la main. Et là, j'ai fait un petit sillon. Ce faut savoir là, vous allez voir. Là, c'est la petite graine de tomate Et je vais faire un essai comme j'ai vu quand et Toto, la Casa des Perma, faire ça en bouteille. Je vais dans le coup mettre deux tomates. Comme ça, on verra en caisse et en bouteille comment ça évolue. C'est ce petit défi. Et après, je ferai juste dans la caisse à poisson la tomate marmande qu'on mettra, j'identifierai pour euh, pas vraiment tronquer le défi, et on verra ce que ça donne. Bon, ce qui est très important aussi, c'est que votre terreau de semis soit déjà assez humidifié. Alors là, vous pouvez voir, il hein, n'y euh, a vraiment que 0,5 cm le petit sillon. C'est très... Très petit quand même une graine de tomate et là je mets vraiment une pincée et après on tasse et après ce qu'il faut faire un petit arrosage moi bon, c'est tout simple c'est une bouteille avec trois trous et on fait un petit arrosage et ensuite je mettrai ça dans dans ce petit cabanon j'ai fait bon j'ai mis côté nord hein. dedans il fait 9 degrés ce matin quand il y aura du soleil ça chauffera un peu mieux Et comme ça ça me permet de gagner quand même 2 degrés c'est un petit truc que j'avais fait que je trouvais sympa bon, pour les choux fleurs vous voyez c'est c'est des graines un peu plus grosses que les les tomates mais il faut pas trop les enterrer non plus. Là, je vais les mettre entre 0,5 et 1 cm dans le terreau. Et pour les salades, je vais utiliser ce petit semoir que je réglerai au numéro 1 ou 2, ça dépendra, pour éviter de se mettre trop épais. Ça coûte que 2 euros, vous pouvez en trouver en jardinerie. Alors, moi. Voilà comment elle ressemble, c'est une désirée. En fait, il faut les mettre à germer trois semaines au moins à l'avance avant de les planter. Bon là, c'est largement tôt, mais vous voyez les petits germes, ils ont solidifié. Pour faire ça, il faut les mettre dans des cagettes. Et j'ai fait un petit article sur le blog pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et eh ben oups elles sont dans la serre celle là je vais les couper en deux parce qu'elles sont en train de désépaissir les feuilles de chêne je vous parlerai aussi euh, quand ça fera un peu meilleur de ces systèmes là vous voyez des cordes dehors là j'ai été obligé de réparer les bâches parce que les branches du voisin ont fait des bêtises j'ai trouvé un scotch réparant qui est pas mal vous voyez, moi, ils sont dans du ciment. Enfin, je vous ferai vraiment une vidéo pour bien installer une bâche de serre. Parce que moi, j'avais eu des déboires il y a 7 ans. Quand j'avais installé la serre, ça s'était envolé la bâche. Et je vais vous donner tous les astuces prochainement. J'espère dans le mois de février. Je vais vous laisser sur cette vue. En dessous là-bas il y a une patate. Et là, c'est les feuilles de chêne qui s'en est toutes seules. Et je vous dis à bientôt